Bonjour Marie, mais euh... parce que vous ne m'avez pas présenté, j'ai cru que vous venez m'oublier. Mais jamais, en plus, j'allais vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver à l'antenne. Moi aussi, moi aussi, Et puis je vais plaisir. rappeler également que vous êtes auteur et réalisateur et fondateur de la Jesus Box. Euh, on va parler de la rentrée, j'imagine Mais oui, c'est la rentrée, <rire> voilà. Hein, alors moi, j'étais comme mes filles ce matin, hein. j'avais pas du tout envie de reprendre. Enfin, le Quoi? premier pas mal, hein. non, non, je suis très content de vous revoir. Mais cette année, je ne sais pas, un palagnac, euh, comme si je n'avais pas eu de vacances. En même temps, franchement... Qui cette année peut dire qu'il a vraiment eu des vacances quoi. Entre le pass sanitaire, les talibans, le changement climatique, je sais pas où, mais moi je démarre l'année, je suis plus fatigué et stressé qu'au mois de juin. Et vous allez certainement nous dire à Marou que c'est euh, grâce à la parole de Dieu que vous trouvez beaucoup de réconfort et surtout la, la force de bien démarrer cette année. Bah, pas du tout Marie, hein, non. Euh, bah, non, moi je suis comme tout le monde, hein, vous savez bien, enfin va comme tout le monde. Je vois bien les petits malins là qui postent sur Instagram une Bible posée à côté d'une tasse de café, le tout dans une lumière impeccable. Et en commentaire, et vous, quelle est votre morning routine Elle eh ben, n'est pas la même que toi apparemment. Hein, moi, je démarre ma journée. Euh, si je démarre ma journée avec euh, mon café et ma Bible sur la même table, ah ben, vous pouvez être sûr qu'à un moment, euh, je vais confondre la Bible et la biscotte et la Parole de Dieu. Pouf, au fond du café. Moi, le matin, il faut que je prenne le temps. Hein, euh, bah, comme le soir d'ailleurs. Hein. C'est très difficile de terminer euh, ma journée avec la Parole de Dieu. Parce qu'à coup sûr, je finis le nez écrasé dans la parole de Dieu. Ça m'est arrivé un jour, hein, et le lendemain, je me suis réveillé avec la marque du verset là sur la joue. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. J'en suis persuadé. Alors, euh, c'est quoi le moment idéal, selon vous, pour lire la parole de Dieu à Marie Franchement, Marie, je sais pas vous répondre. Pendant les vacances, j'ai passé beaucoup trop de temps euh, à lire Google Actualité, et beaucoup plus en fait qu'à que lire la parole de Dieu. En fait, euh, en fait je crois que euh, j'essayais d'anticiper les mauvaises nouvelles qui pouvaient me tomber sur le coin du museau. Là. C'est débile, hein, parce que surtout que ça marche absolument pas. Hein. Tu découvres toujours une mauvaise nouvelle après qu'elle soit arrivée. Euh, du coup, tu lis, mais tu peux tu peux rien faire. Mm. Et franchement, avec du recul, je regrette. Parce que si Google Actualité, c'est très interactif, la parole de Dieu, elle, elle est extrêmement vivante. Et on en a tous fait euh, tristement l'expérience cet été. C'est-à-dire euh, On se souvient évidemment de la mort tragique du père Olivier Mer, mm. assassiné par le sang-papier qu'il hébergeait. Comme vous, cette histoire, moi, je elle m'a profondément choqué. Et évidemment, je l'ai découvert en scrollant sur Google actualité Et ce jour-là, en lisant cette terrible nouvelle, j'étais en colère. J'étais révolté et parce que je trouvais ça vraiment injuste. Et alors que la, la, couleur, la colère bouillonnait en moi, prête à sortir, je suis tombé sur un post Instagram avec la photo du père Olivier Mère, et une citation de la première lecture du jour. « Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés ». Ça m'a tellement choqué que, que je suis allé vérifier quand même si c'était bien une lecture du jour pour voir si ce pas euh, une fake news. Oui. Je, voilà. je trouvais ça fou qu'on puisse trouver dans la parole de Dieu une réponse aussi explicite et anticipée euh, du drame. Et c'est c'est pas la première fois hein, que je me fais couper l'herbe sous le pied par un verset de la Bible. Et ça m'a fait prendre conscience de mon manque de confiance un peu dans la parole de Dieu et de mon manque de foi même dans cette parole vivante. Alors si j'ai passé beaucoup trop de temps euh, cet été sur Google Actualité et que je sens bien que ça va prendre du temps pour me désintoxiquer, oui. j'ai envie de prendre une bonne résolution pour cette rentrée en commençant ma journée par lire les lectures du jour pour au moins remettre un petit peu bah, les choses dans le bon ordre. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup Amaro. Une réaction, euh, père Emmanuel Dandinier?